Identification du contenu évalué par les pairs. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « évaluation par les pairs » dans vos cours ou peut-être dans le cadre du processus d'une publication savante. Mais qu'est-ce que l'examen par les pairs et pourquoi est-ce important? L'évaluation par les pairs, aussi parfois appelée arbitrage, est un processus par lequel, avant la publication, un article est envoyé à d'autres chercheurs dans le domaine, donc les pairs de l'auteur, pour une évaluation de sa qualité. Ces chercheurs peuvent recommander que l'article soit rejeté ou que des révisions soient nécessaires avant la publication. Cette activité qu'un chercheur ne peut éviter est une partie importante, mais pas toujours parfaite, du processus de contrôle de la qualité de l'édition savante. Parce qu'ils doivent généralement être conçus plus rapidement, les articles contenus dans les magazines et journaux, quotidiens ou autre, utilisent autres, utilisent d'autres approches pour s'assurer de la qualité de leur publication. Comment peut-on savoir si une publication a été évaluée par des pairs ou non On peut parfois constater une indication de cet effet dans l'article lui-même via une icône par exemple. L'article ou la revue peut également contenir une section spécifique où le fait sera mentionné, une section appelée remerciement par exemple ou information supplémentaire. Cette information peut parfois être trouvée dans une page à propos de la revue. Elle peut également être retrouvée dans une politique éditoriale ou une ligne directrice de soumission. Dans d'autres circonstances, on devra peut-être se rendre sur le site Web de la revue pour avoir plus de détails. Toutes les sections d'une revue peuvent ne pas faire systématiquement l'objet de révision par les pairs. Souvent, les revues n'examinent pas certaines sections, telles les lettres à l'éditeur, puisque ces lettres ne prétendent pas être scientifiques. Certaines bases de données permettent également de limiter sa recherche aux articles évalués par des pairs. Ce critère peut se retrouver à l'intérieur de la barre de recherche, par exemple, ou en tant que filtre sur la page de résultats. Si vous avez des questions sur le processus d'évaluation par les pairs, n'hésitez pas à communiquer avec la bibliothèque de votre établissement.